Alors c'est le volume donc là qui est publié, il, est, il correspond au cours de, au Collège de France que Bourdieu a donné euh, en 1900, enfin, pendant deux années universitaires, en 1987-1988 et 1988-1989. Euh, donc c'est, euh, euh, il a une, une enfin, plus de 50, euh, près de 60 ans, euh, il est depuis 10 ans euh, professeur au Collège de France. Et euh, il a, euh, les cinq premières années de son enseignement, en fait, il a fait un cours euh, de sociologie générale qui s'appelait Sociologie générale, qui a été publié en 2015 et 2016 dans la, dans la même série de, de livres. Et euh, donc ça a fait un cycle, pendant, un premier cycle pendant de son enseignement. Et puis il a enchaîné. Donc, on, alors on voit dans ce cours de sociologie générale qui donne, donc entre 81 et 86, on voit émerger la question de l'État, peu à peu, et prendre et prend l'importance, alors que Bourdieu avait très peu parlé de l'État auparavant. Et euh, il va, à partir donc, de 1988-1989, se lancer dans une analyse alors, autour de l'État, puis plus frontalement sur l'État directement et qui, alors il ne le sait sans doute pas en commençant le cours, mais qui va aussi donner lieu à un cycle de cinq ans. Euh, voilà, donc c'est, euh, euh, enfin, dans son enseignement, ça se situe à l'issue de, de ce grand enseignement de sociologie générale qui a donné à son arrivée au Collège de France. Euh, L'articulation entre ces enseignements et l'engagement de Bourdieu, c'est une question qui est un petit peu... Euh, Bourdieu dans ses cours ne fait pratiquement jamais référence à ses engagements publics et par ailleurs il faut avoir en tête que euh, les, engagements de public, euh, les engagements publics de Bourdieu ont été de, de, de différents types au cours de, de, de, de, son, de son parcours, euh, ce qu'on a souvent en tête c'est euh, les engagements de la toute dernière période des années 90, en fait, il euh, y, y a un changement, il intervient beaucoup plus dans, dans, dans, dans l'espace public euh, à partir de 1993 et 1995. Et là, on a un, le, le cours qui est publié euh, là, qui, qui est en ce moment, euh, est un tout petit peu antérieur à cette période-là. Donc, il n'est pas encore euh, très, très présent dans l'espace public, même si on voit euh, que qu'il euh, commence un petit peu à intervenir davantage. Et, euh, et il y a une articulation euh, assez claire en fait, entre il fait un texte, donc ces cours datent de, j'ai dit 87-89, et euh, en fait, c'est au moment où François Mitterrand vient d'être élu, euh, Michel Rocard est élu premier ministre, et euh, Bourdieu fait euh, donc je ne sais plus en, euh, la date exacte, mais il fait un petit texte dans le monde. Je crois que c'est son premier texte euh, dans le monde de sa de sa carrière euh, d'intervention, de soutien à euh, l'action de Michel Rocard, euh, du gouvernement de Michel Rocard euh, sur euh, la, la question de la Nouvelle-Calédonie. Et ce qui est très étonnant, enfin je, je m'en suis aperçu, en, on a fait, il y a un petit texte de situation dans le cours, et, et c'est très étonnant parce qu'il n'y a aucune allusion dans le cours à, à, cette, à cet engagement. Et on voit le texte dans le monde est très, très, reprend, mais très fortement, des, des thèmes du cours. Et notamment, donc le, le, le livre porte sur le désintéressement étatique, et il loue l'action du gouvernement de Michel Rocard au nom de ce, au nom de ce désintéressement. Euh, et de la même façon, il y a toute une réflexion, euh, le, le monde intellectuel, pour lui, est aussi un univers, enfin, qui, qui est marqué par des formes de désintéressement. Et on voit, dans les, à la fois dans le cours, et euh, sans que jamais le lien soit mentionné, mais à la fois dans le cours et dans son texte du monde, qu'il euh, voilà, commence à réfléchir, enfin, à la question, euh, à se sentir, à penser qu'il faut qu'il agisse pour, euh, enfin, il pense que... Le, le, le, le, les val, certaines valeurs intellectuelles sont, euh, sont en danger quoi, à l'époque, ou sont, sont un peu menacées, c'est une idée qui va orienter, qui à la fois est présente dans le cours, et qui va orienter ses actions politiques au début des années 90. Bourdieu, pendant euh, très longtemps, a, ne parlait pas de l'État, ou n'en parlait que de façon euh, très anecdotique. Pendant dans ses textes des années 60-70, on ne trouve quasiment jamais le mot « État ». Et c'est à partir des années 80, et il me semble, particulièrement à partir de son cours de sociologie générale donc qu'il donne à son arrivée au, au, au Collège de France, qu'il commence à parler euh, de plus en plus de l'État. Alors, son, je pense que ça se comprend euh, par rapport à son cours de sociologie générale. Euh, dans ce cours, il essaie de proposer une synthèse de sa réflexion, de sa théorie euh, sociale. Et euh, donc il fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait à ce point, c'est-à-dire qu'il reprend les différents concepts qu'il a proposés, il montre leurs relations, et euh, voilà, il essaie véritablement de formaliser euh, sa, théorie, euh, sa théorie sociale, sa théorie euh, euh, d'explication du, du, du monde social. Et euh, en fait, il, il explique que derrière énormément de, de, de mécanismes sociaux, euh, il y a d'une enfin, façon ou d'une autre, il y a l'État. On se retrouve, enfin très souvent en tout cas, euh, si on cherche à expliquer les phénomènes sociaux qu'on observe, les mécanismes sociaux qui sont à l'œuvre dans, dans le monde social, on se trouve à un moment ou à un autre à invoquer à invoquer l'État. Par exemple, il, fait, il y a un cours qui est très important, je pense, par rapport à, à l'enseignement qui est publié aujourd'hui, euh, qui donne dans, ses années, dans son cours de sociologie générale, qui est une séance qui consacre à la question d'un certificat. Il s'interroge, qu'est-ce qu'un -ce qu certificat Donc, il prend euh, l'exemple d'un certificat maladie. Euh, si euh, n'importe lequel d'entre nous enfin, est, est malade, euh, mais en avance sa maladie devant son employeur, l'argument ne vaut pas grand-chose. Il faut qu'il produise un certificat. Euh, voilà, c'est le certificat. C'est à la fois c'est rien, c'est un docu, c'est un c'est simplement un morceau de papier, mais euh, socialement, c'est un document qui investit d'une autorité parce qu'on reconnaît l'autorité du médecin. Voilà. Alors Bourdieu dit que c'est le médecin qui certifie euh, la maladie. Mais il pose la question de savoir qui certifie le, le, le médecin qui, est, qui certifie la maladie. Donc il explique qu'il ben, y a l'ordre des médecins. C'est-à-dire que le, le certificat maladie euh, euh, n'a de valeur que euh, si le médecin est, re, est inscrit à l'ordre des médecins, si c'est quelqu'un qui est connu notoirement, pour, enfin qui est, qui est radié à l'ordre des médecins, le certificat perd toute sa valeur. Alors mais après qui certifie l'instance, qui certifie le médecin, qui certifie le, la maladie, etc. Et Bourdieu explique, très vite, on en vient à l'État. C'est en fait l'État qui donne une délégation, qui a donné une délégation à l'ordre des médecins pour euh, gérer enfin, les, les, euh, les affaires médicales. Voilà, donc euh, l'État intervient, euh, je crois, dans sa réflexion par cette, à travers cette, euh, cette idée que derrière énormément de mécanismes sociaux, pour expliquer les mécanismes sociaux, en fait, on est appelé à un moment ou à un autre à faire appel euh, à l'État. Pour Bourdieu, effectivement, l'État est quelque chose d'extrêmement difficile à, à analyser. Alors pour répondre, peut-être très simplement, je ferai un parallèle qui est un tout petit peu... Euh Bon, qui, est, voilà, qui, est, qui est juste une. qui a, qui a des limites, qui n'est pas parfait, mais euh, Bourdieu est un philosophe de, de, de, de formation et euh, il connaît très bien la, les, les théories philosophiques classiques. Et en fait, euh, on pourrait faire un parallèle entre le rôle que Dieu joue dans les théories philosophiques classiques et euh, le rôle que l'État joue dans sa théorie euh, sociale. C'est-à-dire que euh, Bourdieu pense qu'on est ramené euh, très fréquemment quand on cherche à expliquer les phénomènes sociaux, on est ramené euh, à l'État. Et le parallèle, je pense qu'il est intéressant, parce qu'il y a cette formule euh, enfin, classique qui consiste à dire que Dieu est partout et nulle part. Bon, et on pourrait dire que pour Bourdieu, l'État est partout et nulle part. C'est une originalité de Bourdieu, d'ailleurs, dans sa pensée de l'État. C'est qu'il ne va pas simplement chercher l'État euh, euh, auprès du chef d'État ou le, du conseil d'État, enfin, de toutes ces institutions auprès de la fonction publique. Pour lui, l'État est vraiment euh, enfin, partout. Euh, il prend, par exemple, l'exemple du du, du calendrier, de, on a besoin toute la vie sociale repose sur un certain nombre d'accords pour se fixer un rendez-vous, on a besoin euh, qu'il y ait euh, euh, voilà, des, des, des jours, enfin il y a un calendrier qui est arrêté par l'État, il y a un fuseau horaire qui est arrêté par l'État, bref, les, les, il, y a, il y a des décisions d'État qui sont presque partout dans nos vies, donc l'État en ce sens est est vraiment partout et nulle part le, le chef de l'état ne, ne, ça n'est que le représentant ça n'est pas l'état lui-même ça n'est que le représentant et pour Bourdieu la difficulté à penser l'état je pense elle, est, elle tient au fait que l'état est partout et qu'il est aussi en nous qu'on est tous il a cette formule qui cite qu'il emprunte au, euh, à thomas bernard qui est euh, je crois une, on est nous sommes tous des hommes étatisés enfin, il y a cette idée qu'on est tous des créations de l'état comme euh, bon le, dans la philosophie classique on est des, cré, des créations de dieu enfin et que c'est donc particulièrement difficile de penser les Puisqu'on est nous-mêmes, l'État est en nous, euh, enfin ça, ça demande un travail qui est particulièrement difficile. Mais la difficulté à penser l'État, elle est vraiment centrale chez Bourdieu. Et en fait, le cours qui est publié là, c'est un cours où il explique que la difficulté est telle qu'il ne veut pas aborder le sujet frontalement. Et donc, il essaie de l'aborder euh, euh, ben, de façon indirecte, à travers la question du désintéressement, euh, à travers la, la question des juristes. Il, il a une très, très forte conscience enfin, des difficultés à penser cet objet très particulier. Euh, et euh, voilà, le, le cours est prêt, qui est publié là est presque entièrement organisé autour de cette difficulté à penser l'État. Alors, dans le cours, Bourdieu, fait, il aimait faire ça, quelques références, des fois, à l'actualité de, de l'époque. Et par exemple, euh, il mentionne l'affaire Péchinet, qui avait euh, fait la une des médias, euh, euh, je ne sais plus, début 89, je crois. Euh, mais néan néanmoins, le cours, euh, enfin c est, c est, il y a quelques allusions à l'actualité, mais les grandes questions posées par le cours euh, sont des questions très, enfin, très générales et qui restent aujourd'hui euh, entièrement d'actualité. En fait, la question qui est au centre du cours, c'est la question du désintéressement. Euh, des étatiques euh, il a cette idée que c'est institué euh, au, au 17e 18e siècle progressivement un univers ce qu'il appelle le, le champ bureaucratique où euh, le le, le les, les, les, les personnes, les, les fonctionnaires, les, les représentants de l'État, les juristes ont, intér ont intérêt à agir de façon désintéressée, c'est-à-dire à servir l'intérêt général, euh, à ne pas obéir, à ne pas suivre leur intérêt particulier, à ne pas chercher à servir des intérêts particuliers. Bon, et cette question, on voit bien qu'elle est, euh, enfin, elle, elle, est tout, elle est toujours d'actualité, et elle l'est en particulier dans, dans la période euh, actuelle. Bon, il y, y a plein d'exemples. On pourrait donner. On peut penser au débat, par exemple, sur sur les lobbies. Euh, euh, les lobbies représentent des intérêts particuliers. Euh, la, la question de la porosité euh, de euh, l'action publique, de l'action étatique par rapport à ces lobbies, aujourd'hui fait problème et pose très clairement, enfin, c est, c est, c est cette question-là. Euh, les, toutes les questions de, de, de corruption euh, sont euh, évidemment des, des questions qui sont au cœur, enfin, des, des, euh, des, des sujets dont traite Bourdieu dans, dans le livre, et on voit qu'ils n'ont absolument pas perdu en actualité. La question aussi de l'autonomie, de euh, l'action publique par rapport au, euh, à l'économie, enfin, par rapport à l'univers économique, bon, euh, euh, voilà, c'est une question qui est elle aussi énormément d'actualité aujourd'hui et qui l'est peut-être encore plus euh, que dans les années 80 et 90. Euh, sans doute que Bourdieu, enfin c'est pas sans doute, Bourdieu a eu dans les années 90 une, enfin, une, une conscience des transformations qui se jouaient et le... le Temps qui passe euh, euh, plutôt donner raison, enfin.